Bonjour c'est Weedman. Aujourd'hui, on fait la dégustation numéro 39. Grâce à OG Puff officiel, on va essayer le Wedding Cake. Toujours un plaisir de vous voir. Un gros merci à OG Puff officiel, un abonné de Weedman, un YouTuber, un rapper. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube, à sa chaîne Instagram. Et de plus, il m'a dit qu'il a fait cinq nouveaux singles, cinq nouvelles chansons. Euh, donc, euh, allez écouter ça. Il y a plusieurs là, façons de pouvoir l'écouter, plusieurs plateformes là, euh, disponibles pour écouter OG Puff officiel. Un abonné qui aide beaucoup Winman à découvrir des variétés haut de gamme. On va aller voir tout de suite euh, le Wedding Cake euh, avec euh, peut-être un petit zoom. On va voir ça tout de suite. All right gang, on est revenu avec euh, le Wedding Cake, là, toujours la gracieuseté de OG Puff officiel. Euh, C'est un rapper québécois, là, abonné de Winman, qui contribue à la chaîne de Winman. Allez le voir sur sa chaîne YouTube, allez le voir sur son compte Instagram. Le gars, il a fait cinq singles, cinq chansons. Euh, allez l'écouter, l'encourager. C'est un gars là, qui aide beaucoup Winman. Dans euh, la vidéo que vous voyez en ce moment, il y a deux variétés différentes. Ici, j'ai le Wedding Cake, qui est adorable qui sent le goût gazi, j'adore et puis à côté ce n'est pas le wedding cake ici à droite j'ai mis un produit de Saint-Raphaël le Dela Hayes euh, ça fait beaucoup de, de, de, de secondes, de minutes que je les observe euh, hors caméra avec euh, mes lunettes le wedding cake il est supérieur euh, c'est quand même similaire mais je peux vous garantir là, que c'est quand même une coche euh, plus élevé le Wedding Cake, le produit du B.C. que j'ai reçu de OG Puff officiel. Je suis plus capable d'attendre les boys, euh, je roule ça immédiatement. Et voilà, tour de magie, on est de retour, donc euh, j'ai déjà roulé le Wedding Cake. et euh, Je vais goûter à ça, j'ai déjà goûté à un joint, ça c'est mon deuxième. Je voulais vraiment le comparer avec euh, la vidéo précédente, le El Chapo OG. un autre variété qui a un goût euh, gazé, un goût très similaire à Wedding Cake. C'est vraiment là, euh, mes arômes préférés. OG Puff officiel, c'est très bien. Euh, c'est vraiment la même palette là, de goût. C'est pas là du cariophyllène, c'est pas euh, fruité. C'est vraiment gazé. J'imagine si ça veut dire diesel. Donc, euh, santé à tous. Wedding Cake. Comme je vous ai dit, euh, j'en ai fumé un euh, il y a à peu près trois heures. Le goût est meilleur que le El Chapoji. Mais le El Chapoji que OG Pop officiel m'a envoyé était très fort. Euh, le El Chapoji, c'était vraiment un des 5 cannabis les plus forts que j'ai jamais fumé de ma vie. C'était vraiment intense. Mais le Wedding Cake, un petit peu supérieur pour le goût, l'arôme. Vraiment bon. Euh, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qu'on dit sur le wedding cake pour ce qui est du goût euh, sur les filles, on dit que c'est plutôt là, euh, terreux, sucré poivré il n'y a aucun goût de poivré dans ce que j'ai entre les mains euh, un autre site que j'aime beaucoup là, cana connexion on nous dit là, que le goût euh, Je vais essayer de le retrouver. Note riche et acide avec des touches de pamplemousse et quelques tons de crème fouettée qui l'entourent. Euh, C'est dur à dire comme ça, là. Je trouve pas que ça goûte le pamplemousse. Si j'étais capable de détecter un petit goût terreux avec le L Chapoji. Ici, ça goûte même pas terreux. J'ai vraiment le goût du diesel, là, du gazé qui, qui goûte. Euh, J'avais lu un autre endroit, là, fleuri. Crème fouettée. Écoutez, euh, c'est bon. C'est super bon. Vous avez sûrement vu mon tableau en arrière. Euh, écoutez, quand j'ai commencé à fumer le wedding cake, euh, ça m'a basé un peu plus le visage, la tête, plus que le l Chapoji, ça a plus travaillé, euh, pas nécessairement là, côté Sativa, mais ça travaillait plus que le L Chapoji, malgré que le L Chapoji était plus, était beaucoup plus fort. Et puis là, ça m'a fait un peu euh, faire des petits dessins, et puis là, on va avoir un petit cours d'école ensemble. Et euh, par après, le buzz a vraiment changé, vraiment comme on, on le décrit ici. <rire> je vais retrouver euh, l'endroit. Le wedding cake frappe rapidement de son effet cérébral. Euh, je comprends pas. Il y a des articles qui disent cérébral avec un L, puis il y a d'autres qui s'écrivent cérébral. Ça porte à confusion là. Euh, au début, je pensais que c'était le français, l'anglais. Mais là, je suis vraiment sur un site euh, français-de-france.fr. Et puis, on nous dit, euh, le Wedding cake frappe rapidement de son effet cérébral. Elle accélère et intensifie les flux de pensée avant de passer vers des effets plus centrés sur le physique c'est exactement ça J'ai eu un buzz là, plus euh, cérébral plus dans la tête euh, ça m'a commencé j'ai commencé à faire un tableau et puis après là, ça a été plus le physique euh, ça me tentait plus de faire la vidéo du tout du tout du tout là j'ai été obligé d'attendre un peu là, pour euh, moins euh, moins être écrasé là dans soit dans, ma chaise et euh, me voici moi voilà donc euh, on va aller faire ça, ce cours-là, immédiatement. Alright, gang, euh, on est au cours. J'espère que vous êtes tous euh, présents. Je vois que Chris Master euh, est en arrière. J'aimerais ça la prochaine fois, Chris, que tu t'assoies en avant. Chris, Chris. Pour ceux qui ne connaissent pas Chris Master, ben, c'est un YouTuber. Allez voir sa chaîne, Chris Master. Euh, il fume du cannabis. Euh, on va se le dire, on va se le dire. Dans des canettes d'aluminium. Et puis Chris, Chris, Chris Master, s'il vous plaît, on fume pas pendant le cours, on fume pas de quatre... Bon, il fume avec sa canette. Bon, il est en train de s'étouffer, juste pour vider, voler le show. Chris, Chris, es tu correct Chris, es tu correct Et tu correct Quelqu'un est tu correct Ok, c'est toujours le même. Ok, ok. Hey Chris, s'il te plaît, on ne fume pas de cannabis en classe, s'il vous plaît. Juste le professeur, il a le droit. Ok, soyez attentifs. Aujourd'hui, on va apprendre euh, le wedding cake. Euh, J'espère que vous voyez très bien. Euh, si tu ne pas bien, Chris, approche-toi en avant, s'il te plaît. S'il vous plaît, allez voir euh, la vidéo de Chris Master, un abonné YouTube. Pour faire une parenthèse... Euh, j'ai communiqué avec Chris Master, personnellement. Et euh, Chris Master est intéressé à faire un Weedman rencontre. Écoutez, vous savez très bien là, que je travaille beaucoup dans la vie. Euh, je travaille six jours par semaine. Euh, mon temps est vraiment restreint. Mais je suis prêt. Je suis prêt à aller dans ma journée de congé voir Chris Master. Euh, le seul petit problème, c'est qu'il reste à 2h15 de chez moi. Donc, à 210 km de chez moi. Je fais un appel à tous. OK? Euh, je vais faire un live bientôt et je vais demander euh, des sous pour qu'on puisse me payer du gaz, pour que je puisse faire 210 km aller et 210 km retour pour faire une vidéo avec Winman Rencontre Chris Master. Allez voir le personnage Chris Master. Vous allez savoir que c'est euh, vraiment divertissant. Euh, donc, les dons, ça va être dans mon prochain live pour euh, le Weedman Rencontre avec Chris Master. De plus, dans le Weedman Rencontre Chris Master, Weedman va avoir un caméraman. Donc, euh, écoutez, c'est du sérieux, c'est du sérieux. Vous connaissez Weedman. Weedman, c'est l'original. Weedman, c'est la référence. Donc euh, prochain live, euh, Weedman va demander des dons. Donc ça va être des dons pour rencontrer Chris Master, car c'est très loin de chez moi. Ça va me coûter là 40 dollars d'essence. Euh, je mets beaucoup de temps dans Whitman. Vous savez que je ne suis pas rémunéré avec YouTube. Euh, je prends mon temps et je suis très intéressé à rencontrer euh, Chris Master. Ça va être une superbe vidéo. Euh, ça va être incroyable, je vais avoir un caméraman, pouvez-vous vous imaginer, euh, on va sûrement euh, sortir Chris Master de sa zone de confort. Euh, J'espère que vous allez être là, vous allez participer, c'est un événement qui va avoir lieu et quand que je dis que je vais sortir Chris Master de sa zone de confort, c'est que on va sortir de chez eux, on va aller prendre une marche car on va avoir un caméraman qui va pouvoir nous suivre donc, ça va être vraiment un autre niveau. Donc, soyez, participez. Euh, vous pouvez pas être présent au live. Devenez mon Patreon. 3$ par mois. Avec ce 3$ par mois, là, je vais pouvoir faire des Women Rencontres, Master, Day after day, man. OK, on se calme, on se calme. OK, on va réallumer le Wedding Cake. Ou, si vous aimez mieux... Le pink cookie. Le pink cookie et le wedding cake, c'est la même chose. OK? Pink cookie, a.k.a. wedding cake, ou si t'es mieux, wedding cake, a.k.a. pink cookie. OK, soyez attentifs, soyez attentifs, là, OK? On va savoir quel croisement de cannabis les biologistes, les... Producteurs de cannabis, les scientifiques, les amateurs ont fait, ont utilisé pour en obtenir le wedding cake ou le. Chris Master? Chris, Chris, Pink Cookie, Pink Cookie, question à l'examen. Come on, les boys, s'il vous plaît. OK, on prend le puff, on prend le puff, on prend le puff. Let's go, les boys. Chris Master, allez voir sa chaîne YouTube. Merci à OG Puff officiel. Cette vidéo-là est, est, est faite grâce à OG Puff officiel. Allez voir sa chaîne. Le cannabis que j'ai entre les mains, il est très bon. Euh, C'est pour ça que je fais une vidéo comme ça. C'est du cannabis qui mérite euh, une vidéo supérieure. OK? Donc, OG Puff officiel... Euh, il connaît son cannabis. Il connaît les goûts de Whitman. Euh, S'il vous plaît, allez voir. On veut des views. On veut des views à Ouija Pop officiel. Et puis allez voir euh, toutes les façons qu'on peut s'écouter. Ces cinq singles, ces cinq chansons. Ok, c'est sérieux. Le Wedding Cake et le Pink Cookie. C'est fait avec quoi ça, mesdames et messieurs C'est quoi les deux Croisement, les deux croisements qui sont utilisés pour obtenir ce fameux produit. Vous n'avez pas la réponse? Chris Master, est en train de s'étouffer encore. Chris, Chris, fume mon joint, fume mon bang, s'il vous plaît. Ok, on se calme, on se calme. Le wedding cake ou aka Pink Cookie C'est deux cannabis un que beaucoup de personnes connaissent, qu'on a vu, croiser et que plusieurs connaissent, ont déjà touché, senti un phénotype The Girl Scout Cookies. Donc vraiment, là, si on prend du Girl Scout Cookies et on le mélange, hein, on fait un croisement, on prend des boutures et puis qu'on mélange ça avec du Cherry Pie, eh bien, croyez-le ou non, croyez-le ou non, on obtient du Wedding Cake. Donc, c'est du sérieux, euh, ça va être une question à l'examen. Non, il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen. OK? On voit-tu bien? Est-ce qu'on voit bien? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on voit pas bien. Hein. Ce n'est pas Peut-être juste... que comme ça, ça serait bon. OK. Oui, bon je pense qu'on vient de trouver la solution en plein milieu de vidéo. J'espère qu'on voit bien. Je pense qu'on qu voit très bien en ce moment, les boys. Ok, on s'améliore. On s'améliore à Whitman. Whitman, c'est l'original. Whitman, c'est la référence, Chris. Référence. Ok. Wedding cake, pink cookie, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Ok. Tu prends du Girl Scout Cookie avec du Cherry Pie. Tu me suis-tu? Parfait. On va aller un peu plus loin. Parce que je veux je veux, je veux vous amener à, à, à une autre étape ici euh, qui, qui est quand même intéressant. Je trouve ça quand même vraiment euh, intéressant. Le Girl Scout Cookies, euh, plusieurs personnes savent avec quoi on fait le Girl Scout Cookies. OK? Euh, le Girl Scout Cookies, encore une fois avec euh, un croisement de deux variétés. Et c'est quoi ces deux variétés? Donc, euh, la première variété... Qu'on utilise pour obtenir le Scout Cookies, eh ben c'est le OG Kush, hein Le OG Kush, vraiment euh, une valeur sûre euh, dans les goûts de Winman. Euh, on parle pas de OG Kush à 100 pour 28 grammes. Hein? On sait que 28 grammes c'est un once. On sait que 100 pour 28 grammes, c'est du cannabis euh, bon bon bon rabais, hein euh, Bon bon marché. Hein, on, on, on sait que 100$ pour 28 grammes, c'est du bas de gamme, on va se le dire. Je le sais, je le sais que ton cannabis, il gèle à 100$. Je le sais qu'il gèle. Mais ils sont pas bonnes tes terpènes. Ils sont pas bonnes tes terpènes. Ah oh, oh non, les goûts sont tous dans la nature. Non, non, non, non, non, non, T'as-tu peut-être -tu, tu du cariophilène à 250 l'once? Moi non plus, moi non plus. Mais si ça t'intéresse, ça existe. Tu devrais l'essayer, ok? Parce ben, que ton cannabis à 100 piastres, là. Si t'achètes du OG il couche. Il goûtera pas le couche, man. Je sais pas pourquoi, ça va goûter le cariophilène, ça va goûter le gazon, ou ça va goûter quelque chose qui a été mal fait. Il va y il va avoir eu une étape qui a été mal faite c'est pour ça que l'OJ-Kush est vendu 100$. dollars. Peut-être que c'est du vrai OJ-Kush. Peut-être que c'est du vrai OJ-Kush. Mais il y a eu une étape que je sais pas laquelle, parce que je sais pas comment faire pousser du cannabis. Je consomme le cannabis. Je m'améliore à goûter le cannabis. À, à, à, à comprendre le buzz, à, à filer le buzz. Mais, quand il n'est pas bon le cannabis, je peux te le dire. Puis là, c'est à toi, à faire des modifications pour qu'il soit meilleur. Souvent, souvent, je pense que c'est l'étape du séchage. Souvent, quand j'explique des situations, euh, cannabis, il goûte le gazon, hein, la verdure, très fort, puis c'est pas, pas agréable. Souvent, on me dit en commentaire, en privé, que c'est l'étape du séchage qui a été manquée. Donc, le Ghost Card Cookies, on fait ça avec du OG Kush. On prend des notes, s'il vous plaît! Encore en train de s'étouffer! Come on! Let's go, mon ami! Chris Master! Là, j'essaie de trouver une façon pour que bien indiquer l'autre variété. Pour obtenir le Girl Scout Cookies. On a le Ojiku, je vais essayer d'indiquer ça peut-être en, en diagonale. Pour ne pas là, euh, porter ça à confusion. Ah! Hein? On va sortir ça comme ça. Comme ça. Beaucoup de travail que je fais là pour vous autres, les boys, hein? Beaucoup de travail. Donnez-moi un pouce, s'il vous plaît. OK? On smash le pouce, les boys. OK? On, on pousse! On pousse Winman, OK? Mais s'il vous plaît, oh là là, on va ouvrir une parenthèse. C'est pas Raiders. Jimmy, Jimmy, je sais que Jimmy n'aime pas ça que je parle des haters. Je parle pas des haters, Jimmy. Jimmy, OK? Oui, toi, Jimmy, je t'aime, Jimmy, je t'aime. Il euh, y a un autre YouTuber, là, euh, on, va, on va le dire. Euh, je pense qu'il me fait espionner, OK? Euh, je ne dirais pas son nom. Un, un, un, un YouTuber qui a 100 000 abonnés. Un YouTuber qui a 100 000 abonnés. Il ne veut rien savoir Adam. Ah, il veut rien, ça. Il veut pas, il veut pas, il veut même pas me répondre. Hein? Il veut même pas me répondre sur Instagram. Euh, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je sens que je t'influence, de gros sur Instagram, hein, le marketing puis tout. Hein? Je sais que t'as pas le vrai nom, mais je sais que tu regardes Weedman. Je sais que tu regardes Weedman. Ben, 100 000 abonnés, il y a pas 50 000 personnes qui ont 100 000 abonnés. C'est toi que je parle. Ben oui, ben oui. Non, t'es pas un haters. T'es pas un haters. Mais, pourquoi tu me réponds pas? Pourquoi tu me réponds pas. Ah non, je sais. Non, je sais où ce que m'en m'envoie, bro. Je sais. T'es-tu là? Suis-moi, bro. Parce que moi, je suis le rangard au quatrième coup d'échec, là. Tu me suis-tu? T'aimes pas ça que je disais pas mes vidéos, hein? Pour ça, hein? Pour ça que tu me parles pas, que tu me regardes pas. 5000 abonnés. Fuck you. Fuck you. Regarde, je t'inspire pareil sur Instagram, hein? Tu sais pas de quoi je parle? pas Grave. Chris, Chris, Chris Master. Chris, Chris, Chris. On vient de perdre Chris. Bon. Bon, il est là, il est revenu. Ok. Durban Poison. Durban Poison avec le OG Kush. Ah, oh, si t'as pas compris, c'est pas grave, là. T'as juste une parenthèse, là. C'est pas grave, là. Tu reviens au cours. Ok? Mais ben, si c'est pas toi, si le chapeau te fait pas, tu le mets pas. Tu te sentais concerné? Non. On passe à d'autres choses. OK? La vidéo est pas finie. OK. Le wedding cake, c'est ça que je fume en ce moment. Avec Pink Cookie, c'est pas avec. C'est la même astuce d'affaire. Pourquoi j'ai sacré? Parce que Chris, il dort. Puis quand je sac, qu il se réveille. OK? Donc. Bon. Girl Scout Cookies avec Cherry Pie, mon âme, là, t'obtiens le Wedding Cake ou le Pink Cookie. Le OG Kush avec le Durban Poison, t'obtiens les deux bords, là, t'obtiens les deux bords, t'obtiens le Girl Scout Cookies. Et là, là, les gars, ce qui est très intéressant, c'est que le gars ou la fille, hein, ou la fille, peut-être la fille, Wedding, hein, Wedding, c'est mariage, gâteau de mariage, là, d'une fille, la fille qui a parti ça Ou le gars ou le gars Ou le groupe L'humain hein, c'est moi qu'il faut parler à ce L'humain L'humain qui a inventé le wedding cake m'a dit quelque chose man Il m'a dit qu'est-ce qu'il y a en cherry pie là Il y a du Grand Daddy Purple OK On va mettre nos deux bords noirs le ben du travail, les boys. Ben, ben du travail. Le pouce, le pouce, mets le pouce. pouce, Le pouce en bas, bro. OK, Cherry Pie, là. C'est-tu comment qu'on qu le fait? Non, tu sais pas, hein. Granddaddy Purple, je sais que ai le Grand Granddaddy Purple, OK? Moi, j'ai trouvé ça euh, écœurant. Écœurant. Question à l'examen. Question à l'examen. Chris, Chris Master, question à l'examen. Grand Daddy Purple, là, t'as besoin de ça pour faire le Cherry Pie. Puis si t'as pas de Grand Daddy Purple, ben tu peux pas faire de Cherry Pie, là. Commence pas à prendre euh, du M39, puis euh, mettre ça avec un peu de, de, de White Widow, là. Pas loin que ça marche, là. Précis. Fuck, tu mets du carton. <coughs> Hey, on a fini, là. Suis, suis, suis. Vendali purpur. Tu veux ça, les couleurs, pis tout, là? Suis, come on, man. Pas fait ça juste de même, man, là. Faut que tu le saches, man. Pas des jokes, bro, là. Pas fait ça pour rien, moi, là, là. T'écoutes même pas la vidéo où t'es en train de parler à ta mère, à ta blonde, pis tout. Come on. Bon. Je mets ta dernière barre. Oui, je suis sérieux, très sérieux, man. T'as même pas donné de pouce, man. Comment, man? Freestyle. L'autre à 100 000 abonnés, il n'édite pas ses vidéos. Je commence à les éditer, bro. Je fais du freestyle, le gros, man. C'est pas évident de faire ça, le bro, là. Et tu jaloux. Le cherry pie, croyez-le, croyez-le pas, c'est fait avec du Grand Daddy purple et aussi du Durban Poison. Donc, il y en a-t-il du Durban Poison dans le wedding cake? C'est formidable! Je trouve ça écœurant, man! Hein? OG Kush, Durban Poison. Granddaddy purple, Durban Poison. Que dans le Girl Scout Cookie, il y a un peu de Durban Poison. Puis dans le Cherry Pie, il y a un peu de Durban Poison. Puis là, ici, il y a un peu de Durban Poison. <rire> ok. Donne un pouce et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Et va voir mon Instagram, Weed Merci. Merci à Chris Master, euh, j'espère qu'on va se voir mon ami, et puis euh, on va avoir beaucoup de fun, euh, je ne t'ai pas parlé du caméraman, on en reparle, prochain live, je veux des sous pour pouvoir payer le gaz, puis payer moi donc un McDo, puis un McDo à mon caméraman, euh, 210 km de chez nous, allez, 210 km, retour, je vous adore, c'était cool, ciao!